Ce que je vois en l'un, c'est une partie de ce qui est en moi. Et quand quelque chose me fait réagir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri à l'intérieur de moi. Donc, ça m'a pris un certain temps avant de venir l'assimiler. Pourtant, j'avais déjà lu dans des livres ou dans certaines formations, mais je ne l'avais pas intégré et assimilé dans mes cellules. Et quand j'ai commencé à comprendre que c'était moi la cause du problème, encore une fois, je suis responsable et à la source de tout ce qui se présente, que je coupais, que mon ami me faisait chier, lui me faisait chier, lui me faisait chier parce que je sentais que le monde entier ne me comprenait pas et ne me reconnaissait pas dans tout ce, qui, ce que j'étais, j'ai commencé à inverser le processus et envoyer plein d'amour. Plein de bienveillance, plein de compassion pour ces êtres-là qui, eux aussi, sont à la recherche de leur vérité, tout comme le petit François Lemay est à, re à la recherche de sa vérité. Et à ce moment-là, ça a commencé à apaiser mon esprit. J'ai commencé à avoir beaucoup de bienveillance et de compassion et surtout, ça, me, ça a commencé à me faire comprendre la tolérance des chemins de chacun.